Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bokeh. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment automatiser le moissonnage des agendas externes. Si vous souhaitez connaître le fonctionnement des agendas externes, je vous invite à consulter une autre vidéo qui se trouve sur la chaîne Bokeh. Dans mon exemple, je souhaite que l'agenda animation soit mis à jour quotidiennement. Il faut d'abord que je m'assure que la mise à jour automatique a été activée pour cet agenda. Je vais donc modifier mon agenda animation et cocher la case moissonnage automatique. Voilà, ma mise à jour automatique est activée pour mon agenda animation. Ce n'est pas tout, il faut aussi que je vérifie que la tâche de moissonnage est bien activée. Donc, Je vais dans Système Batch, j'ajoute une tâche moissonner les agendas externes. Et voilà, ma configuration est terminée. La mise à jour de mon agenda animation sera faite quotidiennement. Si je souhaite tester, je vais cliquer sur le bouton « Lancer » de ma tâche. Là, normalement, tous les événements de mon agenda animation vont être récupérés. Et je vais pouvoir vérifier dans mon tableau de mes agendas, que mes événements ont bien été créés. Ce qui est le cas, puisque j'ai 221 événements créés pour l'agenda animation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bokeh. À bientôt